Non, je vais aller lui en mettre plein la gueule De toute façon, s'il si casse, c'est maintenant C'est maintenant qu'il doit casser C'est maintenant Non, non je faut respecter le rodage Faut respecter le rodage Et Voilà, faut respecter le rodage Salut tout le monde, salut les Raiders, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous Bien sûr, ouais c'est ma phrase type, c'est ma phrase type, c'est ma phrase type les mecs bon, Aujourd'hui on se retrouve au volant de cette magnifique Clio Je vous rappelle, Clio, véhicule du peuple Pourquoi je suis dans cette magnifique Clio J'ai enfin une bonne nouvelle, mon turbo est réparé pour mon camion Je vais pouvoir vous rattaquer les vidéos, je vais pouvoir aller rouler encore plus intensivement sur mes spots Voilà donc je suis hyper content Donc là, direction Châteauroux, je vais récupérer mon turbo Je vais payer, malheureusement il va falloir que je paye Et je rentre direction, euh, bah, le trou du cul du monde, chez moi Au passage, cette vidéo, il va pas y avoir énormément de choses Ça a pu, c'est un lifestyle, un lifestyle de ma journée Je trouvais ça intéressant de faire quand même une vidéo Parce que euh, dans mon optique, c'est vraiment de vous faire une vidéo chaque semaine C'est un de mes objectifs Aujourd'hui, on va parler de points importants On va parler de l'avenir de la chaîne, la chaîne YouTube en quelque sorte comme vous le savez, je suis un petit peu nouveau sur YouTube, c'est un peu euh, une nouveauté pour moi, mais euh, je trouve ça plutôt intéressant YouTube, ça permet d'être beaucoup plus proche, euh, on va dire, euh, des fans-fans, se mettre plus de détails sur ma discipline, sur, euh, sur ma vie, sur ce que je fais au quotidien pour pouvoir faire ce que je fais, ce que je fais qui est du stunt, de l'acrobatie moto, et vous apprendre à comment le faire. Aussi, énorme merci à tous ceux qui me lâchent des likes, énorme merci à tous ceux qui me lâchent des commentaires, ça me fait... Hyper plaisir, franchement, ça motive à donc pour faire encore plus de vidéos. En tout cas, j'espère que vous voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est un peu nouveau pour moi de filmer avec cette caméra, mais je trouve ça plutôt intéressant. C'est une GoPro Max 360, ça permet de filmer à 360 degrés. Parlons des vidéos qui vont arriver très prochainement sur YouTube. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup vous faire des vidéos euh, tips, des vidéos tutos de comment faire certains tricks. Il y aura aussi des vidéos lifestyle comme celle-là, où je vais parler de, bah, de ma journée, de ce que je fais dans ma journée, mon quotidien, etc. Je trouve ça très intéressant. Enfin bref, on se retrouve à Châteauroux, les mecs, quand je suis arrivé, parce que euh, très, très, très dangereux de parler à la caméra en même temps que je conduis. Et n'oubliez pas, c'est grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous, que ça motive à faire des vidéos encore plus et de plus, en plus. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits likes, fait Toujours plaisir, comme je vous dis toujours, si vous avez des commentaires négatifs ou positifs, car comme je dis toujours, tout commentaire est positif, qu'il soit positif ou négatif. Donc n'hésitez pas à lâcher des likes ou des dislikes et mettez des commentaires, ça fait super plaisir. Enfin bref, on se retrouve à château quand je suis arrivé au garage qui répare mon turbo. Mais avant toute chose, on va se mettre la radio pour se motiver un petit peu si j'arrive à la faire fonctionner dans cette magnifique Clio du peuple. Je sais pas du tout comment fonctionner la radio. Génial Attendez, ça doit être, ça doit être là yeah. Voilà, on y arrive à ce magnifique magasin turbo-technique On va voir s'ils sont bons. Ouais, comme vous savez tous, hein, on se gare à l'arrache, rien de. Garez-vous bien, faites pas les enfoirés, c'est important. Donc on va aller dans le magasin, je vais pas filmer l'intérieur du magasin bien entendu, ça sert à rien. Euh, bah, je vous reprends après. à tout à l'heure. Bon les mecs, c'est bon, je suis sorti du magasin, sorti du shop, sorti du garage. Le turbo est enfin réparé. Et regardez, regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau oh, Il est tout clean, il est tout beau Je vais pouvoir vous recommencer les vidéos Cool, et il m'a montré en fait le problème que j'avais Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte Mais j'ai une grosse fissure sur le corps du turbo Ça a été tout changé et tout Enfin bref, et achetez des turbos sur ebay il y avait une grosse malfaçon aussi dans le turbo ça, ça a été ressoudé ça a été cassé et ressoudé dans le turbo vous vous rendez compte je vous conseille de vraiment pas acheter de turbos sur ebay mettez le prix mettez le prix je vous conseille turbo technique à château bon sur ce on va tranquillement mais sûrement à la maison et pff, faut se taper l'aller-retour hein. allez on rentre à la maison si j'arrive à mettre le contact c'est pas sûr attendez Va avoir une nouvelle panne Bon allez on rentre au garage on se reprend au garage les mecs et on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne Attendez, faut juste que je retrouve ma route Go hear me on the radio I could give a fuck But you can't deny this audio I'm modest, Joe The opposite of dropping dough Saving up from stopping though I'm yeah, oh. rocking on this domino yeah, yeah. And push it till they bobbing And the focus never slow down From Ooh. my feet out of g <laughs> Ouais Faut que je me calme Bon on est enfin arrivé dans le garage avec ce magnifique turbo Mais euh, la vidéo je la tourne deux jours après Ouais. Pourquoi je la tourne deux jours après Je suis tout en panne de batterie Tout simplement et euh, je pense que j'ai la poisse Ou sinon c'est que je suis une tête en l'air et j'oublie de recharger mes batteries Devinez Enfin bref comme je vous ai dit aujourd'hui on va aborder les points importants On va aborder le sujet de l'avenir de la chaîne Il va y avoir plusieurs catégories de vidéos Il va y avoir les tutos qui seront des tutos par exemple sur la mécanique Des tutos sur le roulage, sur les tricks, comment faire des tricks. Il y aura aussi une catégorie où ça sera beaucoup plus des tips, comme par exemple... énormément de tips pour vous améliorer et surtout pour vous faciliter la vie. C'est surtout ça. Parce que c'est des choses que tu apprends avec le temps, avec l'expérience et je pense que c'est très important de vous partager mon expérience. Il y a aussi des vidéos beaucoup plus lifestyle comme aujourd'hui où je vais aller chercher mon turbo à Châteauroux pour pouvoir réparer mon camion et vous faire de plus en plus de vidéos. Quand je dis vidéo lifestyle ça sera des shows, des événements, ça peut être des contrats que je fais, des spectacles, des courts-métrages, des behind the scenes comme j'ai fait pour la vidéo de Scorpion et Indian où je vous ai montré le côté derrière la caméra. Voilà, il faut savoir que tu une grosse trace de doigt sur le bord aussi des voyages, des practices avec des potes. Il y aura aussi une catégorie de vidéos qui sera beaucoup plus des rencontres comme pourquoi pas aller rouler avec toi Toi toi oui là, toi là là, juste là qui est derrière la caméra. On pourrait faire un concours et je viens rouler avec toi et je te donne des astuces en live. Il y aura aussi des vidéos beaucoup plus beautiful shot comme la vidéo avec Indian et Scorpion où j'ai fait le behind the scene. <musique> Bref, il y aura énormément de vidéos, il y aura énormément de catégories de vidéos. Autre point important, il y aura aussi des vidéos avec des motos différentes. Là, actuellement, vous avez mes motos Sun, vous avez celle-là qui est très connue. Vous avez mon CBR 1000 qui sera... Forcément une de mes futures vidéos Il y aura des vidéos super mot et cross Mais j'en dis pas plus Il y aura vraiment énormément de vidéos Pourquoi pas des vidéos avec des mobilettes Pourquoi pas des vidéos avec des motos un petit peu mythiques Comme une 103 etc etc Je sais que ça a été déjà fait mais moi aussi j'ai envie de le faire Et à ma sauce Pourquoi pas aussi des sessions en BMX Ou des sessions en skate Comme ceci Bon va bon, bah, falloir que je rachète un skate par contre parce qu'il est vraiment défoncé regarde, regarde je te fais un kickflip Il y aura énormément de vidéos avec des engins différents. Enfin bref, en résumé, énormément de vidéos, énormément de vidéos. Sur ce, je vais vous laisser les mecs. Ça n'aura pas été une vidéo super intéressante. Il n'y aura pas eu énormément de choses, mais je trouvais ça important de vous faire cette vidéo. Je trouvais ça important d'abord tous ces petits points et de vous dire que je suis motivé à 10 000 pour vous faire des vidéos de qualité, des vidéos de folie, des vidéos de. En tout cas si la vidéo vous a plu Si vous êtes intéressé par le projet Par, par toutes ces catégories de vidéos N'hésitez pas à laisser un like Ça fait toujours plaisir Et ça motive à donf Comme je dis toujours N'hésitez pas à mettre des commentaires Ça fait toujours plaisir Oui point important Il y aura aussi des catég catégories de vidéos Que ça sera vos idées Donc c'est très important Mettez des commentaires Donnez-moi des idées de vidéos Que vous aimeriez bien voir Que ce soit en mécanique Comme je vous le dis Tuto, tips, etc, etc. N'hésitez pas, N'hésitez pas Je suis là Je suis là pour répondre aux commentaires Et je suis là pour te faire la vidéo Qui va te décoincer La vidéo qui va te faire progresser des vidéos qui vont te permettre de rentrer dans cette discipline plus facilement parce que je sais que nous par exemple il n'y a pas eu forcément de vidéos on n'a pas forcément eu de tuto regarder énormément les vidéos des autres on aurait eu des explications je pense qu'on aurait évolué beaucoup plus vite beaucoup beaucoup beaucoup plus vite donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous partager ma passion et de vous aider à rentrer dans ma passion cette passion qui est merveilleuse ce sport qui est merveilleux parce que c'est aussi un sport il faut pas croire il a du sport à faire à côté c'est pas juste tu montes sur ta moto et tu roules non c'est pas vrai. Ouais. Sur ce je vous dis à la prochaine les mecs, soyez forts, soyez pisse, je vous aime, et moi je vais aller tester mon camion vais faire le rodage de mon turbo. Non je vais aller lui en mettre plein la gueule, de toute façon s'il casse, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il doit casser, c'est maintenant, c'est maintenant. Faut respecter le rodage.